mois octobre c'est moi à créole. Avec la région Guadeloupe, l'Yanage pour créole. On nous palais et maqué créole. Jouez avec nous sur Facebook Région Guadeloupe. vous Voyez plus belle poème en créole azote pour gagner un billet d'avion pour Sainte-Lucie, assis Air Caraïbes. L'Yanage pour créole. Avec la région Guadeloupe.